La tête dans les étoiles et les regards vagues. J'insuffle le bonheur que tu me procures, de chaque saveur que, je comporte, que comporte la terre. C'est la tienne que je préfère. Seules les essences que tu libères enivrent ma tête, inhibent l'effet néfaste de tous mes maux. Mes rêves s'accrochent à toi, mon regard est perdu à des galaxies d'ici. La musique qui défonce nos tympans amplifie mes sensations au milieu de tous ces jeunes qui, comme moi, sont jetés dans tes bras pour encore mieux se démolir. Je t'aime trop fort. Il y a des gens que ça dérange et ça m'arrange. Nous sommes seuls sur Terre. Notre relation est en équilibre. Je me brûle sur tes centres ardentes, délivrantes de tout mon être dans ta fumée. Je t'ai trop consommée. Mon corps est abîmé et mon esprit défoncé. Marie-Jeanne, je suis forcée de te quitter. Le temps passe, ta voix s'efface et ton visage disparaît de mes pensées. En adulte, chacun de mes problèmes s'est réglé. Ce n'est pas toi que j'aimais, mais l'oubli momentané, momentané, que tu me procurais. Notre liaison a pris fin, et je m'autorise désormais d'autres dessins. C'est joli. C'est marrant comment il en parle, c'est... Je sais pas, il ou elle, mais... C'est une déclaration d'amour, en fait. Je... J'ai pas cette relation à la drogue, à Marie-Jeanne, comme il l'appelle. Je je suis pas une grande consommatrice, mais quand il parle des effets, de ce que ça lui fait, de où ça l'emmène, j'aimerais bien en parler comme il en parle. De... C'est joli et en même temps c'est triste parce qu'il doit la quitter, mais quand on sait de, de quoi il s'agit, on se dit que finalement c'est peut-être mieux pour lui. Mais Je me retrouve un peu quand il dit l'oubli momentané. C'est vrai que à ce moment-là, on est recentré sur nous-mêmes, sur les sensations qu'on qu a. C'est une expérience qu'on. Qu enfin, moi, j'essaie d'en profiter un maximum, euh, de, de penser à tout ce qui se passe dans mon corps. Et au final, le reste devient c'est dérisoire. Enfin, c'est rien. C on oublie. C'est vrai. On est dans sa bulle, on oublie que demain, il y a contrôle, qu'on a le vouloir faire en rentrant. Et, et on s'occupe de, de ce qu'on ressent, de, de la fumée qui, qui va dans les poumons, qui descend, de la, de la respiration, un peu comme de la méditation, en fait, je trouve. Je pense que... Enfin, je veux dire, le tabac, l'alcool sont légalisés. C'est juste pour... Euh, S'ils sont là, c'est aussi... Ah, je prends mal les choses. Non. Euh, je veux dire, on peut. Pour moi, la marijuana ne fait pas plus de mal que l'alcool n'en fait, que le tabac n'en fait, que, que d'autres addictions, même que qu'on qu ne peut pas soupçonner, font en fait. Donc, je pense pas que ça devrait être euh, illégal, parce que ça incite les gens à, à des fois à ce côté un peu dangereux. On se dit, euh, c'est un peu illégal et il y a ce goût du frisson, et ça entraîne un commerce un peu un peu étrange, un peu glauque, dans le sens où ça passe par des dealers, ça... Je sais pas, si c'était légal, on aurait peut-être moins de... Ce serait moins dangereux pour les gens qui en veulent. Enfin, c'est triste de, devoir, euh, de voir des règlements de compte euh, dans, les, dans les infos euh, de, de personnes qui sont mortes juste euh, pour des conneries, au final, c'est rien. Enfin, je veux dire, si on pouvait éviter ce genre de choses... Enfin, je pense que non, ça devrait être légal, vraiment. But...